Y'a pas vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de 2021, mais en live gameplay, tu connais, la vraie première de 2021 était hier, mais tournée la veille, ça me fait plaisir de vous retrouver en cette belle année, même si on est que le 2 janvier, j'ose le dire, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté, que vous avez passé un bon réveillon, une bonne Saint-Sylvestre, je sais, j'ai plus de 65 ans, moi aussi je travaille dans les EHPAD, bref, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez pu faire la teuf, mais pas trop non plus, que vous avez, vous êtes remis de votre mal de crâne, et que vous êtes prêts pour la rentrée aussi, hein, mes petits étudiants, on ne vous oublie pas, allez vite, allez, on retourne en cours et on baisse les yeux, s'il vous plaît. Orvan, j'ai fait une tier-list code, euh, du coup, euh, pour terminer l'année, c'était une tier-list qui a beaucoup fait parler, et j'étais très content de voir que, globalement, du nous était assez d'accord avec moi, et de deux, même pour ceux qui n'étaient pas d'accord, ce qui est parfaitement leur droit, on s'entend, bah, ça a été dit dans le respect et euh, dans, du coup, euh, la reconnaissance de la vie adverse Ou la vie contraire, je dirais, ce qui est quand même assez respectueux. On a la communauté qu'on mérite. Bah moi, j'ai des putains de bons gars et ça me fait plaisir. Cette playlist, euh, play, cette tier list, pardon, m'a donné envie, du coup, de rejouer à euh, un jeu sur lequel j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs mois et qui me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons aller sur Black Ops 1. Regardez, les serveurs sont encore pleins. Hein. C'est 2021, le jeu est sorti il y a... 10 ans, Il y a 10 ans, vous vous rendez compte, le jeu est sorti en 2010 et il euh, y a toujours, bon, quand je dis serveurs remplis, euh, si on cumule tout ça, ça fait peut-être même pas 300 joueurs, mais bon, il y a quand même pas mal de serveurs remplis et de serveurs possibles. Je vais essayer de trouver un truc avec euh, des maps qui changent un petit peu de Nuketown et compagnie. Je vais faire dans la mesure du possible pour pas avoir trop de ping. Donc, on se retrouve in-game, c'est parti. Papa, papa, papa, regardez-moi cette map, regardez-moi le gameplay euh, que je vais vous proposer, mais surtout la variété de la map, frère. Ça fait combien de temps? à votre avis que personne sur youtube n'a sorti un gameplay sur WMD la map de Black Ops 1 je cache ça quand j'ai regardé le serveur j'ai voulu faire un petit peu le hipster un petit le hipster comme quand j'ai regardé Everton West Ham le jour de première ligue en me disant tiens ça c'est les matchs des connaisseurs de foot et que ça puait sa grande tante bon cette fois ça a un peu mieux parce qu'on est sur un bon jeu hein, mais je me suis dit au lieu de proposer le classique Nuketown et autres maps qu'on voit dès qu'on retourne un petit peu sur les anciens codes on va changer un petit peu alors WMD c'était loin d'être ma préférée globalement j'ai jamais trop trop aimé les maps à, à ambiance neige et mais, pour le coup, ça me fait chaud au cœur. En plus... Là, oula, oula, oula, j'ai complètement failed mon shoot mon frère. Attention le Zach Nani, s'il vous plaît, il faut se concentrer. En plus, ça fait partie également WMD un petit peu dans la même veine que Launch ou Radiation, que des maps que j'aimerais bien voir remake. Parce que vous voyez, ils il remake des maps et moi je trouve c'est très très cool de remake des maps de temps en temps. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je vais pas m'en plaindre, en tout cas. Mais quitte à remake des maps, aussi, c'est cool d'avoir certaines qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, ils nous ont fait raid. Ça fait très plaisir, hein, vraiment. Raid, on va pas bouder. Mais foutu pour foutu, moi, je kifferais revoir un launch ou un radiation. Surtout radiation. J'adorais cette map. Tu vois, elle était vraiment, genre, comment dire... C'était une map caractéristique d'un Black Ops, tu vois Oh le petit bâtard. <rire> oh je me suis senti trahi. Oh, vraiment, 11 ans après, je me mange une clé mort. Non en vrai, à launch ou à radiation, ça ferait vraiment plaisir. Bon y a d'autres maps de BO2 qui pourraient faire plaisir. S'ils ramènent un firing range ou un slums ou je ne sais quel. Map un peu déjà vu, je vais pas bouder non plus. Hein. Je vais pas être là. Oh putain, ils nous ont ramené. Firing range, fuck treyarch. Je vais pas bouder, tu te doutes bien. Mais ça ferait plaisir d'avoir un petit peu de... 109 dans... Alors, c'est paradoxal de dire ça, mais un peu de 109 dans les remakes. Alors, monsieur, on découvre le jeu alors désolé, j'arrive à la fin de cette map euh, euh, Je suis quand même euh, Je en 6-3, hein, 6-3 euh, 2 de ratio, c'est moi le meilleur de la partie Haha, Zach Lardaker Et oui, c'est moi le meilleur de la partie, Il faut respecter Non plus sérieusement, ça va s'enchaîner directement sur une autre map Et euh, c'est un serveur all maps Donc c'est à dire que je ne contrôle pas la map Que ça va être, et à moins que ce soit Araille, L'horrible map géante dans la neige que Personne n'aime, je sais, ça sert à rien de faire les gens Nostalgiques, à glorifier tout ce qui vient de l'époque Araille, personne n'a jamais aimé Et euh, vous êtes tous des menteurs, ceux qui prétendent le contraire. Bon, Crysis, c'est un petit peu différent, hein. c'est pas la folie non plus, mais vas-y, vas-y, tu sais quoi, on va, on va se la donner. Let's go, mon gars. Donc, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire les maps que vous kifferez, feriez revoir dans Black Ops Cold War, tu vois, quel remake serait le mieux adapté Moi, ah, oh, lui, m'attendait fort oh, Il m'attendait... Ah oui, il faisait pas semblant <rire> Il faisait pas semblant du tout, gros Une des maps que je kifferais... Enfin, euh, un jeu dont je kifferais revoir les maps, mais qui risque d'être compliqué à adapter dans Black Ops Cold War, ce serait nécessairement Black Ops 3. Black Ops 3 avait de vraies bonnes maps, d'accord Après, c'était un petit peu difficile de les réadapter dans la mesure où il y a plusieurs maps qui ont des euh, spécificités euh, des mouvements, tu vois, donc c'est-à-dire des maps avec, euh, faites pour les mecs qui sont en l'air, donc ça serait <rire> un petit peu compliqué de pouvoir effectuer ça sur Cold War. Mais c'est pas grave. Oh, mais lui, lui, oh, OK, lui, c'est vraiment son territoire. Hein. OK, lui, lui, lui, là, lui, dans le SBMM, on ne le retrouve pas dans les parties classiques. Hein, je tiens à le dire. Il me gonfle. Il me gonfle, voilà, je le dis, il me gonfle. Premier kill, on avance. Deuxième kill. Troisième kill. Ah attends, attends, recharge! <rire> Monsieur! Monsieur, respectez les plus grands que vous! Ok, ils sont là-bas. Ok, il y en a un à gauche et un là-bas. Donc regarde, je tue le mec à gauche. Coucou. Et après il y a un mec à droite aussi, il est au chiottes. Le mec à droite on va le laisser au chiottes, on lui laisse poser ça. Ah J'avais dit on lui laisse poser sa poire, mais quel enculé Gasp, sache que j'ai un truc contre toi Mec, Jeter dans mon viseur. Gasp, jeter dans mon viseur. Vraiment, à chaque fois que je tue gasp, je, je me hype énorme. Attention, il y en a un en dessous de moi, regardez. Hop été punitif quand même sur ce jeu, en dehors de Gasp là le campeur. Ce qui était punitif c'est que si tu n'avais pas. Oh là là là là, le mec est tout en haut. Oh là là là là, ça joue comme à l'époque. Oh là là Ce qui était ultra punitif sur Black Ops 1 et punitif dans pas mal de Call of, hein, c'est le fait que les séries, contrairement à Black Ops Cold War, eh ben, ne continuaient pas si tu mourais. Du coup, si par exemple, tu faisais 10 fois 3 kills et que tu mourais à chaque fois en série de 3, bah, t'avais 10 drones et t'allais te faire enculer, t'avais rien d'autre. Et c'est pour ça que ça campait et tryhardait beaucoup plus à certains moments. Surtout quand t'étais proche des streaks. Là, là, je suis face à des bons bots. Et hein. il hey, y en a, c'est des vrais bots. Attention. Regarde, je fais le back. Il m'a pas vu. Hop, salut monsieur. Il <rire> y en a au top, là en plus, je crois. Il y en a aussi à gauche. Hop, encore un. Un AFK, c'est bien, on bouffe bien. Un pas AFK, on bouffe bien aussi. Hop, quelqu'un d'autre. Ah Non Non, mais lui Lui, il vit une game parallèle il vit une game parallèle, c'est pas la même que la nôtre frère, il est dans son petit coin accroupi gros, il est trop trop bien mon gars. Fabuleux, Je peux jouer au silencieux, c'est fabuleux. Regarde j'ai aucun problème à le faire. Il y en a à droite, il y en a à gauche aussi. À gauche, à gauche, ok, encore, super. Tac, ça va être à ma droite. Tac, regarde, on met l'avion espion, c'est super. Tu sais que je connais pas tous les streaks que j'ai. Monsieur Gasp, monsieur Gasp, qu'est-ce qui se passe Oh non, j'ai raté encore une orgue mais même sur blanc comme ça, cette arme vient me torturer, mon shoot a été une what boîte de y avait un mec dans mon dos. Ah Je me marre à bien, je me marre à bien. Hop. OK, c'était bien un ennemi. Hop. OK, un ennemi là, il y a un ennemi à gauche, regarde. Hop, et il est là, regardez. Hop, hop, hop, hop. <rire> En fait, je trouve ça trop mignon d'essayer de les tuer balle par balle. Tu vois leur temps de réaction un petit peu. Je suis un hagar, je suis. Eh, hey, je suis vraiment. Attends, s'il saute. Oh, il a sauté, il a sauté, je l'ai eu. <rire> il était derrière moi, il a raté sa balle en fait. Oh putain, mon dieu. Ils sont trop marrants. Ils sont trop marrants et trop mignons. Mais vous êtes mignons, mais j'adore croquer des mecs comme vous. Je kiffe vraiment, ça me fait bender. Ça me fait bender, regarde. Oh, le petit canot le, le petit switch piton. Ah, let's go. Désolé, c'est vrai que je beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Ah, non, non. Non, non, non. J'ai switché sur la mauvaise arme. Ok, super. SR71. Un mec à ma gauche. Ok, super. Un mec à ma droite. Non, dommage. J'avais juste derrière les chiens. J'étais à deux doigts de choper les chiens, mais j'ai mis le SR71. Ça va nous permettre de les dominer encore plus qu'il ne faut. Regardez. Regardez ce qu'était un jeu sur SBMM. C'était trop drôle. Oh merde. Ah, mon chute Ok, c'est bon, je ferme ma gueule. Vu le shoot que je viens de proposer, je ne suis pas en mesure de moquer le niveau d'autrui. Il faut que je ferme ma gueule <rire> Non, je rigole. En vrai, en plus, en, en parlant de SBMM et de classification des joueurs, le principe, c'est pas forcément de tomber que sur des mecs comme ça, ou alors même de tomber sur des mecs qui n'ont jamais touché au jeu. Hein. Je comprends qu'ils ont besoin un peu de protection. Mais à l'heure actuelle, et ça, on est plusieurs à avoir cette sensation, mais les, les lobbies coldwar sont devenus de plus en plus agréables. Alors, je ne pensais pas que, je... vraiment, je pensais pas que les escaliers feraient autant de travaux pour esquiver les balles, mais... La On les tient. Oh monsieur Gasp Oh monsieur Gasp Oh monsieur Oh mesdames et messieurs Attention Le drone a été envoyé On continue à la série On continue à la série Encore Non non non non il avait une grenade Ouf, on a esquivé. Hop, à ma gauche et devant moi. À ma gauche en premier. À ma gauche, il est là, tout de suite. Non, il est au-dessus. Merde. Hop là, encore, encore, on continue, faire ça de sans victimes au cuisine d'assaut, on remplit les défis, let's go! Eh hey, ben, pour un petit euh, MME à 10 000 points, bon, Zach qui envoie le 41-12, on va dire qu'on a quand même pu hagar des petits euh, correctement, ça fait très très plaisir. Ah, c'est bien ça. Vous voyez, je suis un mec totalement apaisé dès que je joue à Black Ops 1, mon jeu et mon Call of Duty préféré. Bon, et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, j'en profite, c'est la fin de vidéo, mais il y a Mike qui est un petit peu malade en ce moment d'accord euh, Je ne sais pas ce que c'est, on va aller faire un test demain au cas où, que ce soit le Covid, en tout cas, on ne le souhaite pas, mais si elle l'a, je pense qu'elle change ce que je l'ai aussi, donc j'espère que les prochains jours vont être cruciaux, mais si je arrive à voir, enfin je l'ai et que j'ai des euh, symptômes et que je sors un petit peu moins de vidéos, je vous tiendrai au courant sur Twitter ou quoi, mais vous m'en voudrez pas trop de pas être dans mon assiette, le cas échéant. Bon, maintenant, c'est la vraie fin de vidéo, et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous